le meilleur, c'était trop bien. C'était suspense parce que les blocs sortaient et je savais que les filles faisaient les blocs. Ils avaient tous l'air faisables, les blocs, mais euh, c'était vraiment pas fait. Je savais pas jusqu'au dernier moment et le dernier bloc, wow, le frisson quand j'attrape la prise, Là, tu te sens partir, tu fais 1, 2, 3, ouais, suis toujours sur le mur. Ça dépend vraiment de. De dans quel état d'esprit tu te trouves parce que ça peut forcément t'aider que les autres soient devant et puis qu'ils te mettent la pression, mais ça peut te détruire aussi. Parce que si je fais jamais le 1, il fait les deux premiers à vue, je pète un câble. Le tournant, il revient dans le match, bah, le coude à coude, il prend, il prend oui. un essai d'avance. Ouais. Yes. Démonstration, bah, démonstration de Fanny Gibert sur cette fait. finale de championnat de France. <rire> Et là Et encore, ouais. hein, le regard déterminé, elle a l'œil du tigre. Hein. Dans, sa, dans, sa, dans sa compète dans ouais. sa ouais. A bloqué, Magnifique. Fanny Gibersan a vu le wow. bloc 4 Top. et vient de <rire> clouer la concurrence. Et c'est complètement dingue, il lui reste un mouvement pour aller décrocher la couronne. Et ça et marche, voilà. il est champion de France, <rire> il oh est champion de France, là là là. Manu Cordy euh... vient de prendre le titre. A marché, Je suis trop trop heureuse et super heureuse pour Fanny aussi du coup qui, qui conserve son titre et qui le mérite euh, amplement. Je me suis fait plaisir je pense comme jamais encore plus que l'année dernière. Des bonnes vibes, une bonne mentalité entre tous parce que ça doit être la compète évidemment on veut toujours gagner mais on s'est juste tous régalés je pense et il faut que ça continue c'est ça qu'on aime dans la grimpe.